Donc on est aussi ici dans le quartier de Gourvilly à Quimper dans un bâtiment qui accueille trois commerces et sur lequel nous avons monté une toiture photovoltaïque. La particularité de cette centrale c'est que c'est un investissement fait en propre par Enerco Bretagne. Donc c'est une installation qui fait 90 kW environ qui est posée sur un système donc une étanchéité de la toiture puisqu'on s'adapte en fait à chaque installation on choisit le meilleur système de factation pour euh, euh, être conforme, je dirais, aux spécifications techniques du bâtiment euh, en termes de fixation et d'orientation. Kenéa, c'est euh, 40 collaborateurs depuis euh, plus de 25 ans en Bretagne, basé à Carhaix, à Rennes, à Nantes, euh, bientôt Brest et Lorient également. Euh, nous sommes euh, donc des installateurs euh, et, euh, et nous maintenons également des installations euh, pour euh, centrales solaires au sol, aux toitures ou ombrières et également euh, euh, des parcs éoliens. Donc je soutiens à fond euh, cet outil de transition énergétique qui est d'autant plus indispensable que la France est très en retard en matière d'énergie renouvelable et qu'il donc il nous faut soutenir, accélérer. Euh, cette transformation énergétique au travers des ENR, des énergies renouvelables, tout en étant conscient que l'exercice de la sobriété est encore également très éloigné des préoccupations de ceux qui nous dirigent. Si on les incline plus, on capte plus de soleil et il y a moins besoin de nettoyage. Mais si on les incline entre eux, ils se font de l'ombre les uns sur les autres, donc on est obligé de les éloigner. Donc en fait, soit on en met plus à plat, Soit on en met moins euh, comme ça. Et là, globalement, euh, c'était l'optimum, c'était ça. Parce que ça participe à, la, à une production d'énergie euh, diversifiée euh, sur, sur la ville. Et, et donc, on sait que dans les années à venir, il va, il va falloir euh, beaucoup de, de petits projets. Parce que donc, pour. Euh, pour assurer notre <rire> autonomie. Pour la ville de Quimper, nous avons également des projets de photovoltaïque, hein, donc euh, sur la, le, ce qu'on appelle le bâtiment La, la Quimper. Donc, on a des projets sur la, la salle d'Adarbras qui pourra aussi être euh, équipée. Ici on peut voir euh, la puissance instantanée par exemple c'est 16 kW en puissance instantanée. Et puis moi je peux avoir mon petit compte-rendu de production. Donc depuis le début de l'installation. Euh, cette onduleur-là euh, a produit euh, 11 MWh. Donc on fait partie du réseau Enercop qui euh, s'est lancé il y a une quinzaine d'années dans la fourniture d'électricité. Donc, Il y a aujourd'hui 100 000 clients qui payent euh, leur facture à Enercop pour leur électricité et ces 100 000 clients donc, euh, dans le réseau Enercop euh, représentent un certain volume d'électricité qu'il faut qu'on achète à des producteurs ou bien qu'on a qu euh, des moyens de production qu'on a en, en propre, comme ici. Donc c'est nous, Enerco-Bretagne, la coopérative locale, qui avons investi euh, dans ce projet pour euh, approvisionner le fournisseur. Donc nous, on aime bien cette installation photovoltaïque pour, disons, principalement deux raisons. La première, c'est que c'est situé dans euh, une zone commerciale classique qu'on retrouve partout en France avec des surfaces disponibles, on voulait que ce soit installé dans un endroit comme ça. Et la deuxième, c'est qu'elle est exploitée par Enercop Bretagne. Son électricité, elle est livrée à Enercop, fournisseur d'électricité, qui la livre à son tour à ses clients. Donc il n'y a pas d'intermédiaire entre Enercop, le réseau Enercop et ses clients à cet endroit-là, et il n'y a pas non plus de subvention publique. La grosse particularité de cette installation, c'est qu'elle est mise en place avec zéro euro de subvention publique. Ce n'est pas du tout financé par le contribuable, c'est financé par les factures des clients Enercop et par le risque, si on veut, industriel, quoi, pris par Enercop dans cette exploitation.